Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter une asset que j'ai découvert récemment qui peut vous être utile, je tenais à vous faire partager euh, un petit peu cette trouvaille euh, parce que quand vous débutez évidemment euh, c'est pas forcément simple de s'y retrouver quand vous avez un jeu avec euh, beaucoup d'objets dans la scène et cette petite asset complètement gratuite qui s'appelle Object Label que vous retrouvez sur l'asset store que vous pouvez télécharger gratuitement qui est très très très très très légère euh, vous pouvez voir donc qui est distribué par Virtual Play euh, euh, et ben va vous être utile. Donc je vous encourage à aller la récupérer si ça vous intéresse et à l'importer dans votre projet. Je vous montre plus comment on fait. Évidemment, c'est très simple. Donc on va aller tout de suite voir comment l'utiliser dans Unity. Donc nous voilà dans Unity. On a ici euh, bah, deux scènes de démo que je n'exécuterai pas parce que vous allez voir que son utilisation est très simple. Donc on va, euh, pour ici l'exemple, créer euh, bah, un cube. Et on va aussi ajouter un autre objet. Peu importe. Ici, euh, bah, on va prendre une sphère, hein, évidemment. Quelque chose d'assez classique. Donc j'ai ici euh, mon, mon cube et ma sphère à l'écran, on peut les voir ici dans l'onglet game, mais encore ici ça n'aura pas beaucoup d'importance. Alors l'idée de cet asset c'est de pouvoir annoter, faire des annotations, un genre de post sur votre objet. Alors vous pouvez euh, jusqu'à présent ici lui mettre une petite étiquette et avoir son nom, euh, mais vous allez pouvoir aller un peu plus loin avec ça. Donc je vais mettre none. Alors comment l'utiliser Automatiquement vous allez retrouver ici le composant Object Note. Dans component donc évidemment vous allez pouvoir directement sur l'objet en question par exemple ici ma sphère faire add component descendre et aller mettre le script object note c'est un simple script hein. mais vous pouvez voir que déjà j'ai sphère qui est écrit à l'écran et ici j'ai sphère donc je peux écrire par exemple tout ce que je veux donc je vais écrire par exemple euh, allez attention ne pas supprimer cette sphère je vais mettre un point et je vais descendre je vais marquer elle est très importante voilà, alors évidemment, là ça n'a pas grand sens. Je n'écris pas grand c'est pas très hein, intéressant du tout ce que j'écris, mais vous aurez compris que l'idée c'est justement maintenant, euh, grâce à cet asset, vous allez voir que vous avez quelques petites options assez sympas. Donc, notamment ici, si je clique sur mon cube, on peut voir que ma note s'en va, mais elle revient dès que euh, je, je me déplace ici ou que je sélectionne ma sphère. Donc, c'est assez sympa. Alors, évidemment, vous avez d'autres possibilités, vous pouvez aussi ajouter euh, une couleur de background. Donc, ce qui nous permettra par exemple de faire un petit jaune. Alors je me suis aperçu que pour que ça fonctionne, il faut ici jouer avec le font size. Voilà, sinon vous allez, ça va pas fonctionner. Alors c'est peut-être un petit bug. On peut la passer en bold si on veut, en gras. Et on va euh, bah, voilà, faire ce qu'on veut en fait. Hein. Tout simplement, ici vous avez l'offset pour la monter ou la descendre. C'est-à-dire que ici, je suis à zéro, mais je peux le mettre tout à fait ici en dessous. Vous pouvez voir. Et du coup, ça reste en dessous de ma sphère. Donc à vous de voir, hein, ça c'est euh, un petit peu euh, au bon vouloir. Moi je vais le laisser ici. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi que vous pouvez donc mettre ce composant ici à un autre objet. Euh, évidemment, euh, marquez ici je suis un cube. Euh et non pas une sphère, je ne sais pas quoi écrire, j'écris vraiment n'importe quoi, ça n'a vraiment pas d'importance, euh, ici, vous doutez bien que si vous voulez faire quelque chose euh, dans, enfin les utiliser, ça va être dans quelque chose, dans des cas un peu plus euh, intéressants, mais là, vous pouvez voir que c'est quand même assez intéressant, parce que j'ai des post-it sur mes objets, et je peux faire quelques annotations, donc ce qui, euh, si vous êtes dans un jeu avec énormément d'objets, et qu'il y a quelque chose d'important, que vous voulez euh, une aide, ou une petite appréciation, ou si vous travaillez à plusieurs, bah ça peut être assez sympa de pouvoir mettre comme ça des, des petits post-it je dirais sur vos objets, donc euh, l'utilisation est très simple, hein, vous avez bien vu, on sélectionne l'objet, si on n'en sélectionne pas il bah, n'y a rien, si je le sélectionne ici j'ai la possibilité de montrer aussi quand il n'est pas sélec sélectionné donc tout simplement là vous pouvez voir que ça reste et je peux faire la même chose ici avec celui-là donc de ce fait là, évidemment ici j'ai mes deux euh, mes deux post-it en fait, qui sont ici euh, sur mon objet et évidemment si je déplace mon objet bah, vous aurez compris qu'il va suivre, donc ça c'est à vous de voir mais c'est une petite option qui peut être assez sympa si on la décoche évidemment, après il ne se voit plus du tout, alors vous aurez compris que dans l'onglet game ça n'apparaît pas du tout évidemment, parce que l'idée ici est de tout simplement pouvoir mettre un petit post-it euh, encore une fois sur l'objet en question bon voilà, cette vidéo bah, est pas longue mais en tout cas je tenais à vous présenter cet asset je vous mets le lien en bas de la vidéo, ça peut toujours être utile, en tout cas moi je trouve que cette petite asset qui ne paye pas de mine peut vraiment être très sympa quand vous travaillez comme ça sur des, des, des scènes où il y a énormément d'objets vous êtes obligé des fois de vous mettre un petit rappel parce que vous repartez sur votre projet quelques semaines, voire quelques mois plus tard, vous revenez dessus et vous êtes un petit peu perdu. Bah avec ça, ça peut vous aider à vous rappeler certaines choses importantes. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye